Non, les gens a. Bien. Ah oui, bonsoir vu les intros quand même ah, mon petit. bon c'est mm. bon, quoi déjà au en fait mon petit étro c'est une petite course de formule 1 par le vélas j'aurais où tu vas te prendre un mur c'est il esprit ton arrière de la voiture <rire> T'as eu peur Non Karma Ouais, tiens un net Bon gueule t'inquiète, je suis derrière toi Ben, on De la baie Wouh Ah ouais, bah il est malade Bon, du ah coup, c'est... Les frères, se là C'est un parcours à skip ultra-speed de Formula One. On va voir si, oui. si on va vite. Ah, oui, monsieur. Euh... Madame. Ouais non. Bon, ça va pour l'instant. Ouais bah, là as... tu commences à avoir une rampe Ah ouais Ah on va se téléphoner On va se bateau. Allez salle toi arrière hop avant Est-ce que Il tu aimerais de faire de la Formule 1 mais dans la vraie vie du coup C'est trop bien ouais Vraîche. Ah ouais c'est hein, vrai toi. ça Comment oh, ça se fait que je suis mort euh... <rire> <rire> T'es parti où toi Attends voilà Ouais, voilà ça va pas je suis tombé ouais fallait je... où là euh... ah, t'es où toi bah là je suis dans une mine non il te dit ah ouais Moi là voilà frère moi je suis bugué là ça commence attends, attends fallait... vas-y ouais ah oh, il tombe je bute voilà nickel c'est ça bon tout ah allez. non c'est pas par là déjà je me suis trompé d'endroit c'est mais putain allez mais pas mon joueur là il casse les couilles suis <rire> <rire> <Huit> pas de poilé <rire> Ça m'énerve Mais gros, gros t as, t as, t as, on fait la mine euh, ouais, que... frère c'est pas, pas censé être en Formule 1 là. Ah, écoute On est à pied dans, dans une mine T'as toujours pas les points toi du coup T'es où Bah si je suis là mais attends Wouh Attends, j'étais au dessus de la map, Enfin j'étais pas au dessus de la map, j'étais là. C'est bon, attends. Non, mais attends, attends, mais, elle est où la mine, là Il euh, y a une mine, je sais pas, moi, je suis allé dans le truc invisible, il y avait une ouais, mine. Oh non, mais gros, ça y est, ça va pas commencer, Moi, mon joueur, il était spawn à l'autre bout de la map. Moi, j'ai pas spawn dans une mine, moi. Non, bah, non, bon. Bah, c'est de la merde, voilà. Mais, hein, bien encore une activité buguée, c'est cool. Mais, je trouve pas des activités buggées, mais. Oui bah y'a a, y balaye qu'à moi alors que ça arrive, parce que là il me plus ça ça m'énerve plus au point ça. Mais le point il est en dessous de moi Mais <rire> a rien en dessous de moi Mais écoute j'aurais dû te dire Que je suis sur le parcours là Bah je crois bon, au parcours on, on relance suis. non On relance gros vois pas le point Mais j'ai pas le point Il est en dessous Il est en dessous de ma gueule le point ah. Y'a y a, y a, y a rien, wesh, y'a aucune respawn. mine. Ça va me faire aller au-dessus. Oh, attends. Si on fait ça. Oh, bah tiens, bah c'est bizarre. Non, va je suis pas pas au -là. Oh, bah jours, tiens, et hey, mec, c'est quand même bizarre, t'as vu Je suis tombé, je suis tombé, je suis derrière dans une mine. Alors qu'avant j'étais tombé au bas de la map. Oh, oh c'est bizarre. Oh, quand tu auras un trou, tu peux, tu peux aller au-dessus. Carrément, ça va plus vite. Wow, putain ça arrive que moi les bails comme ça Je so. ça crois quoi en vrai Mais je te dis moi, moi je te dis quoi moi j'ai la poisse bah, du coup J'ai bah, un one ride coup, euh... à l'envers T'as la tête à l'envers ah, Putain ça va être très dur T'as encore la mine là Ouais J'en vois quasiment debout C'est long c'est pas la mine de GTA 5 là où il y a un Easter egg, là Iki Ouais ouais ouais un eastering au fond C'est vrai euh, qu'il y, ouais, oh, oh, y, qu y a la technique la première personne avec le. cadavre Je pourrais être con, C'est vrai qu'il y a la technique première personne avec Wallain Ah bah t'as vu eh hey, mec. Hey, mec viens voir Mec c'est bizarre il y a les portes de la mine ils sont fermés Bah respawn non Bah bah ouais bah, en fait faut que tu respawn hein. moi je respawn Et ça spawn euh... à l'extérieur Ah ouais bah ouais bah oui bah, bah, J'avais C'est quoi là Ouah wow, La Formule 1, nickel Bon, laisse-toi, par contre, c'est quoi, quoi je, vais, je vais prendre des bosses de partout, parce que c'est mon blaster. What the fuck Attends... <rire> tu quoi wow, Attends Attends, attends, attends, attends, attends Vas-y, mais Formule 1, c'est retourné, putain Attends, ça fonctionne vraiment, ça Mais non de quoi Bah... <rire> je croyais que tu tombais, mais attends bah, tombe Mais tombe pas non. Mais merde Mais bah, attends, c'est trop bien Mais attends de quoi, de quoi toi t'arrives pas au genre au transfert là, tu vois où tu dois aller d'une robe à une autre tes points combien toi 26 Alors attends attends attends attends attends, attends ça, fait, quoi après, ça fonctionne vraiment ah, ça Et un truc faut faire quoi ou... On peut oranger euh, noir là Mais gros j'ai rien trou Oh c'est un trou oh, Ouais Ouais et gros tu peux passer au dessus Tu prends une robe tu passes au dessus C'est trop simple ah par contre viens juste après gros c'est Et gros je savais même pas qu'on pouvait faire ça De quoi mais, du coup ça va être plus simple attends Attends gros Passe ah, okay, ouais bon, nice bon, là, Ok bon là c'est des rampes. Ah ouais d'accord On va bon, taper Putain D'accord ça marche pas, ça glisse, ça dérape Gros, mi gros ça <rire> Mais attends Ça, ça fonctionne vraiment De quoi ah, De base ça fonctionne mais what de quoi attends, attends, attends, attends Vraiment je vais essayer mais sinon, attends, c'est peut-être c'est pas la base Peut-être on pourra pas en vrai Mais gros, je suis... Bon, au pire essaye T'es arrivé au transfert là Bah je crois que c'est transfère. transfert mmh. Ouais, mais regarde, une technique plus simple gros On continue tout droit Oh ouais, ça marche Ah oui, c'est la... what Mais non, mais la Formule elle est buggée. Bah, gros, je sais pas, je crois qu se croit que c'est pas normal en vrai. Oh, mais il est encore plus plaqué. D'accord. Bah, du coup, je crois que c est, c est, oh, ça va être plus simple. Ah, je suis ah pas mais, sûr. mais non, mais non, non, mais on pourra pas. Non, on pourra pas, soleil. Laisse tomber. Parce que le point, il est, il est hors. Euh... Enfin, il est genre. Euh... Genre, faut sauter de la rampe et on pourra pas sauter de la rampe. Bah, gros, c'est au troisième. Y'a un troisième truc. Oui oui, oui, oui, oui, oui, mais tu pourras pas. Laisse tomber. Attends. Oh, Oh ouais. Oh oui, oui, tu veux y aller. Il y a le point, tu pas pas. il y a le point. Oui, c'est bon, bah, c'est bon, j'ai le point. Jure. C'est dur, c'est vrai. D'accord, mais ouais. c'est de la merde. J'avais raison. <rire> oh, si, attends, tu je commets tes... Putain, ils vont tous les trucs. Vers quoi là Et deuxième. Mais gros, c'est normal ça. Maintenant, j'ai la tête à l'envers. Alors, mec, les deux ouvertures sont fermées. Je fais comment Au troisième Toi, toi, toi. Oui, je suis foutu de ma gueule. Euh, ok, jeu, première là. personne, première personne. Ça, j'ai compris. Mais attends, gros, c'est normal ou pas? Au moins, qu'est-ce qui vient de se passer? Yeah, ça va, il va arriver pile sur moi. Oh, putain. Mais non, mais vraiment, c'est normal ou pas? De quoi? Bah, si c'est passé. Ok, bon, moi aussi, du coup, c'est passé. Oh, putain. C'est quoi ça? Mais gros t'as un circuit à l'envers et il faut. Bah mets toi en première personne. Ah d'accord. En vrai ça c'est pas dur, en là en première personne, personne ouais. T'as réussi à passer du coup bah le transfert qui est pas du tout français oh, du coup. encore à la, à la course Là à l'envers ouais. Euh, ouais, ouais Ah putain je vois où tu meurs. Je... Ah, mais ouais. Bah, non, je vois. Attends, ouais, oh, attends. Ah, non. Wow. Bah non, bah non je vois pas, frère. je suis tellement con. Oh là ah, là. Pas Wesh, wesh, wesh, wesh. Bon, quand tu vois des trucs à la première personne, on t'en de dormir. Mais bon, oh, bah ouais, d'accord, ouais, vas-y, la première colle pas euh, à la rampe, c'est cause Vince. Non, il faut arrêter là, ouais, je qu'à moi les bugs ouais, chouette, de merde. Chouette. Chouette. Bon, il y a, y a un autre circuit à l'envers maintenant, quand même. Grosse... <rire> Par contre j'arrive pas à y croire vraiment que j'ai réussi à passer tout droit. Tu vois si c'est normal, c'est normal ou pas à ton avis Non voilà Ah bah non, c'est pas normal. Mais ouais je suis. Putain fin... Attends, vraiment, Non non non non non non non non non non oui oui oui. Ouais. Ouais ouais ouais ouais, ou ouais ouais ouais ouais ouais ouais ah ouais, ouais, ouais. je suis passé. Je suis pas enfin si je suis passé, mais ça me fait revenir en arrière. Et je suis tombé cool. Nickel, c'est bien de tomber dans l'eau. Vas-y, monte, monte. Je revois. ça, va durer longtemps, ça. La voiture a coulé, c'est bien. Dis pas. Oh, j'ai peur. Moi, je suis toujours la première personne. Ouais, bah, moi, bah, bah, moi aussi, je suis la première personne, là. Bah, j'étais. Et. Non. D'accord wesh gros je clique 4 fois sur le pad tactile pour que ça se tourne première à la personne Ah ouais du coup du coup on recommence là ouais chaud ah là, voilà, enfin Ah ouais tu recommences du tout début Ah c'est trop de la merde <rire> En tout cas elle est bien à court sombre, hein. bah pour l'instant on en a encore oui, un je vais faire on un à l'envers reprendre On a ouais. encore 9 de points ouais. Alors on peux dire un conseil ou pas Sunei Conseil ah, ne touche pas les machins rouges et blancs Voilà pourquoi ça te fait quoi ah ouais ça, je parie que ça te fait euh, ouais, oh là et, là. ouais ça ouais. va te mettre en apesanteur Oh, je crois. ça va être cause bis oh, ouais, ouais, non, ça ça, euh, bah, non non non non non non non ça c'est non non non ça non non non Attends, moi je garde mon boost parce que je crois qu'il faut l'utiliser vers la fin le boost. Ça dit, est au bout Bah attends, là j'y vais peut-être là. Ouais, j'y suis, ouais. c'est bon, je sais pas ce point. Pas... Bon conseil, euh, utilise le boost Et à ah la okay. fin. T'inquiète, t'as réussi Oh le château. Okay. Waouh, oh là, c'est quoi ce tour de merde là ah, wow. ah, wow, Oh, il, il freine bien. pas. Oh, il freine <rire> Va les castors. Vas-y passe, vas-y passe à son Ok. Non mais. Fais. Ouais vas-y vas-y. <rire> oh, bah, on est. Là, voilà. bah c'est de la merde. <rire> allez encore un véhicule de merde. Mais je non me mais par contre comment t'es tombé t'es tombé comme une merde. Oh, mais mec mais gros t'as vu as vu le véhicule comme il dérape s'il te plaît. Ouais. En plus il cabossé de partout. Bon. Non. Tu le dois le faire un looping allez. Hey. Un looping. Un looping. Non non ouais, je sais pas combien je suis tombé. Non. <rire> Wouah je fais tomber la fin Non Oh je fais, c'est bon c'est bon en fait, excuse moi j'ai T'es tombé Non c'est bon. Ok bah ça va là. Ouais. T'as combien de points là Wait ouais ouais ouais ouais ouais. Non si je tombe là. Alors mec, est-ce qu'on en parle Est-ce qu'on en parle quoi qu'il glisse comme ça Il se redresse pas le véhicule wesh quand il glisse. Faire quoi Non non Non non non non non bah non Vas-y C'est pas dur ça ah mais attends, mais moi je suis tombé sur le côté. Gros attends, on est au 32 sur 38. Hein. Donc ça veut dire qu'on va être bête au dans la fin. Du coup, si tu me dépasses, t'es mort. Oh. Quoi Non, bête. Je direct. Ah ouais, genre tu me redresser direct, en vrai t'es pas con. c'est un peu trop dur enfin, en fait. c'est que si même pas redressé direct, ça. va non. Et de base, c'est Formule 1 Gros, t'as pas la voiture de keuf euh, tout comme plein de neige. <rire> Tire de keuf des années 70, on niveau. <rire> bon, attends-moi. Non T'es venu à moi, frère, sous ma gueule lui non, mais attends <rire> <rire> attends ouais. Et non, mais gros, depuis tout à l'heure, moi, je suis tout le temps premier okay. de la course, gros. Ok, encore en Formule 1. Il se passe quoi là ah. Formule 1 c'est parti okay, okay. Qu'est-ce qu là Guigui vaut vert Les Guigui vert Ok je suis coincé, respawn vite à moins qu'il arrive Grouille toi, grouille, -toi, grouille toi, grouille oh. Non mais <rire> okay, t'as pas vu comment je m'étais bloqué gros Wouah c'est quoi ça J'ai jamais fait ça en frère en Formule 1 C'est dur ou pas Bah c'est genre c'est un truc compliqué genre ça fait quelque chose D'accord bah, je suis ah Je suis que... c'est... Ouais ouais ouais. Yeah, cool. <rire> je le point, j'ai le point. Bon, pas les couilles. Sûr sure Ouais. <rire> mais c'est pas possible, mais gros, mais comment t'as fait J'étais encore plus loin que toi, j'ai pas pris le point. Mais gros, non, mais... Chase gag. Un... Oh on vois, est au ouais. dernier point, gros. Non, ta mère, fils... Non <rire> no, fils. Oh, fils de... What Ouh. Bah, par contre, termine pas parce que moi, je gros, je suis pas à la fin là. Bon, bah, les vrai peut pas t'arrêter après. Mais ta gueule. Ouah, wow, je fais des hauts triple looping. Mais, oh Mais comment ça se fait ça Attends. Non, termine pas, s'il te plaît. <rire> je suis à la fin. Mais, Mais... mec, a pas le choix, il m'arrive, moi, je suis mort. Mais il se passe quoi là Et juste prendre juste, voilà. Oula, oh mec, j'ai fait déraper. Oula. Oh Mais gros, c'est quoi Comment t'as fait Comment t'as ouais, fait Ouais oh T'es tombé à la fin. Mais carrément, c'est exactement ça mec, c'est bon Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, What the fuck ouais, c'est quoi ouais, ouais, ouais, ouais, T'as pas réussi à finir gros Il dit qu'on Va tant le truc alors Bah... Bah je comprends pas sais pourquoi je comprends Regarde t'as vu moi Moi ça me fout, moi ça me fait aller en dessous de la rente <rire> <Je> suis dégoûté <rire> Gros, tu sais que ah bah j'ai slide sur le dos. Ah bah non, non, non, mais non, mais non, mec, non mais ils me bats les couilles, non. Non, mais non, il y a pas le droit. <rire> mais tu fais quoi là bah Non, y a pas le droit, mais gros, mais moi, mais non, mais je termine pas, peux pas terminer. Moi quand je vais là-haut, frère, mon véhicule il, il va pas droit, il, il shoot le bas de <rire> Tu sais que j'ai galéré, gros, j'ai galéré pour aller sur la première rampe. Oh. Mais non, mais non, mais non, mais frère, mais non, mais non, mais j'ai fait deux, deux, deux, fois, tu peux pas, c'est impossible, tu peux pas rester. En... Oh putain. Bon bah du coup, c'est la Ouais bah non bah c'est un jus gros, j'aurais dû mille fois gagner, j'aurais dû gagner deux fois Ouais non non je crois pas non Bon vas-y Ciao Mato Ciao ciao <rire>